Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des loups. revenus de la chasse. Sa collection neuronale est corrompue. Je vais enlever la puce. Non! Et... Ça pourrait le tuer. Et on perdrait tout ce pourquoi il a risqué sa vie. On était en reconnaissance. Parce que des Parias traînaient dans un ancien dépôt de la flotte de l'UNSC sur Camber. Celui que les Covenants ont eu en 42 mm -hmm. Les Parias l'ont réactivé. Et changé en site de démantèlement. Pendant deux jours, on les a observés des océans croiseurs. Puis Dean... a vu une de ses fenêtres d'improvisation. Oui, c'est lui tout craché, ce genre de truc. Mmh, connexion stable. Ok. Faites voir. Eklund, qu'est-ce que le Spartan Dean s'est mis dans le crâne, exactement une IA paria, la première que je voyais, que personne n'a jamais vue. Qui ose mettre en cage le grand Yantis Je vous écrabouillerai et mangerai vos cadavres. C'est vous qui l'avez trouvée Elle nous a trouvé. La fenêtre de Dean, c'était une faille dans leur sécurité. On est entré. Et, et j'ai frappé. Espèce de lâche, vous m'implorerez de vous épargner. On s'effrayait un chemin dans le chantier naval. Le On a pris un fantôme. Mais si Liane suivait. De... Elle a essayé d'éteindre ses moteurs et de bloquer les commandes de vol. Et donc, Dean lui a donné une cible plus intéressante. Ce n'est pas tout. Il m'a fait promettre de vous montrer ça. Quoi qu'il en coûte. Elle protège des archives, de toute l'opération Paria sur Camber. Ce qu'ils essayaient de découvrir, c'est là-dedans. Et peut-être encore plus que ça. Il est stable. Ou presque. Il faut qu'on sorte cette chose de sa tête. Comment Doucement. Et là, on lui fera cracher tout ce qu'elle sait.